Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Et oui, on va parler de Cardano parce que tout simplement, bah écoutez, je suis la tendance, tout le monde parle de Cardano. Et vous allez voir qu'il y, y a une bonne raison à ça. Alors déjà, euh, au niveau du, du graphe et de son cours, on a vu avec le crypto crash où la majorité des crypto monnaies, je ne vous apprends rien, se sont cassées la figure tout simplement. Eh bien, il y en a quelques unes qui ont résisté. Et puis surtout, il y en a qui ont continué leur progression. Parmi celles ci, il y a ADA. Et finalement, cette progression, en fait, elle est super logique parce qu'elle suit un, une mise à jour, un hard fork qu'a connu Cardano et qu'a mis en place et qui s'avère extrêmement intéressant. Alors oui, on connaît Cardano depuis longtemps, hein, ça fait déjà depuis 2015 qu'on entend parler de Cardano, mais c'est vrai que, bon, là, maintenant, en 2021, ça fait euh, déjà pas mal d'années qu'on attend, quoi, qu'on attend qu'il y, euh, qu y ait du mouvement parce que l'objectif de Cardano, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est souvent appelée, elle est considérée comme étant un Ethereum killer, c'est-à-dire qu'une blockchain qui pourrait remplacer allègrement Ethereum. Faut savoir qu'on parle quand même de la crypto-monnaie qui est à la cinquième place en termes de capitalisation boursière, c'est juste énorme. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, elle a flirté plutôt à la troisième, quatrième place. C'est vous dire qu'on parle pas de n'importe quel projet, on parle pas de n'importe quelle crypto-monnaie, et bien que pour beaucoup, et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo, c'est certainement l'une des crypto-monnaies les plus sous-évaluées, en fait sous-coté, surtout qu'au moment où je vous fais le, la vidéo, elle s'échange environ 1,50$. Il faut savoir qu'en février seulement, elle était encore à 40 cents. Euh, pour vous dire à quel point aujourd'hui elle a pris une exponentielle euh, hausse, c'est très bien, mais c'est peut-être que le début encore. C'est que peut-être que maintenant qu'on considère c'est quoi Cardano, sa puissance et son potentiel, et c'est donc l'objet de cette vidéo. Alors euh, pour que ce soit un peu plus structuré, ce qu'on va voir dans un premier temps, premier chapitre, on va naturellement voir le contexte en fait euh, et l'équipe derrière. Pourquoi ils ont décidé de créer Cardano? Quels, quels étaient en fait les objectifs qu'ils avaient? La deuxième partie, on va s'intéresser un peu à la blockchain qu'elle euh, qu présente en fait. Qu'est-ce qu'elle a d'original, c'est quoi sa valeur ajoutée. Vous allez voir que, euh, que c'est du lourd et que c'est pas pour rien qu'on parle d'Ethereum Killer, même si on en reviendra, euh, on en reparlera dans cette vidéo forcément. Et euh, avec la voix qui déraille, pardon, et donc dans le troisième chapitre, on va voir ça un peu du point de vue de l'investisseur, s'il faut investir, comment investir d'ailleurs, quelle wallet utiliser. Et enfin, dernier chapitre, on va se poser la question de savoir si euh, ça porte vraiment le nom d'Ethereum Killer, parce que c'est une expression aussi qu'on emploie, peut-être qu'on en abuse, et euh, quel serait le futur en fait de Cardano à considérer que peut-être que ce serait pas forcément le concurrent ultime qui va remplacer Ethereum, mais simplement qu'ils vont cohabiter ensemble. Alors même si j'ai donné une partie de la réponse, euh, je vous invite quand même à regarder cette vidéo, bien évidemment jusqu'au bout, ou alors directement à passer à la conclusion. Et bien voilà, on peut passer donc au premier chapitre, qui est le contexte et l'équipe derrière. Alors, euh, peut-être que vous le savez déjà, mais le fondateur, enfin le cofondateur de Cardano, c'est Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, il est hyper connu dans l'univers de la blockchain. Pourquoi Parce que c'est le cofondateur aussi d'Ethereum. C'est-à-dire qu'on parle pas n'importe qui, donc on parle de quelqu'un qui avait déjà pensé à le, au futur et la blockchain, et pas n'importe laquelle avec Ethereum, donc qui avait travaillé dessus et qui euh, ben, on connaît pas trop en fait les raisons, il y a des rumeurs, il y en a qui disent que c'est simplement pour des raisons de gouvernance ou quoi. Toujours est-il qu'Hoskinson a décidé de, bah, de quitter la boîte Ethereum, la fondation, etc., de plus travailler avec Vitalik et de créer son propre projet. Alors ce qui est intéressant avec Hoskinson, c'est déjà de par sa formation, c'est-à-dire que c'est un ponte universitaire. Le mec, il a fait des études en théorie analytique des nombres, il a une vision, on va dire, très scientifique de la blockchain. Eh bien, il a déjà inculqué ça, en fait, dans le projet Cardano. C'est l'un des projets, euh, entre guillemets, je ne trouve pas le meilleur mot à dire, mais l'un des plus intellectuels qui existent sur la blockchain. C'est-à-dire que là, il s'est entouré de doctorants dans plusieurs disciplines, que ce soit l'ingénierie informatique, la mathématique, enfin la physique aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet-là, il est pensé, il est conçu par pas mal de chercheurs et de scientifiques. Et là, je me permets de faire une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que, que j'écris souvent en fait dans les articles, mais il faut savoir que dans la blockchain, euh, les meilleurs projets, en fait, les projets les plus intelligents, hein, pour le dire comme ça, sont pas forcément les plus rentables d'un point de vue de l'investisseur parce que souvent, il y a un problème de communication et de visibilité. En fait, un très bon projet crypto, pour vous le dire comme ça rapidement, c'est euh, quand il y a une jonction parfaite entre l'intelligence du projet, l'utilité, etc., et le, le commercial qui va très bien avec, c'est-à-dire quand il y a des, un esprit aussi ou quand il y a simplement des businessmen à l'intérieur. Et quand il y a une jonction, quand ça se mélange bien, c'est-à-dire quand dans l'équipe, il y a autant de chercheurs scientifiques que de businessmen qui ont une approche bah, commerciale de la chose, qui vont savoir vendre, communiquer, faire du marketing sur cette crypto-là, en général, ça fait un, un truc parfait, quoi. typiquement Ethereum et d'autres projets d'ailleurs. Mais voilà, je referme simplement la parenthèse parce que c'est quand même important de garder ça en tête, de savoir que Cardano, c'est un projet de recherche. Et d'ailleurs, on l'a vu tout de suite quand ils ont lancé leur white paper. C'est anecdotique, mais ça a toute son importance. Et le white paper, comme vous savez, c'est la carte d'identité très détaillée en fait, d'un projet. On va tout trouver dessus, que ce soit l'équipe, le contexte, encore une fois, la roadmap, les prévisions, etc. Simplement en regardant le white paper, on voit que c'est un projet qui se distingue des autres. On voit que c'est un projet qui veut vraiment faire avancer la blockchain, parce qu'il y a des recherches, il y a des suppositions, il y a des suggestions. Enfin, je ferme la parenthèse, mais c'est important de savoir C'est important de savoir ça, en fait, pour bien comprendre Cardano par la suite et pourquoi, en fait, on dit que c'est sous-évalué. Ça a mis du temps, comme toujours, surtout quand c'est compliqué. Euh, pour qu'on comprenne un peu le, le, le grand potentiel que ça a. Alors pour revenir à Hoskinson, quand il a voulu créer Cardano, très simplement le premier objectif qui s'était fixé, c'était de résoudre les problèmes de scalabilité de la blockchain. On y revient, on en avait parlé la dernière fois dans, dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que bah, le problème tout simplement que, euh, y a un, on n'arrive pas à l'utiliser à grande échelle. Et bien lui, dès le départ, il s'était dit je vais créer une blockchain qui va pallier à ce problème-là. Donc, dès le départ, Cardano s'est situé comme étant une blockchain de troisième génération. Je rappelle rapidement que bah, Bitcoin, dans la, dans la mesure où elle peut faire que du paiement, Bitcoin, euh, blockchain de première génération, OK. Ethereum et euh, les blockchains qui permettent de créer des applications décentralisées, qui permettent de créer des tokens, etc. On appelle ça des blockchains de seconde génération. Et il y a d'autres blockchains, euh, typiquement Polkadot et Cosmos par exemple, qui, comme Cardano, hein, Cardano 3ème génération, qui se disent bah, « Nous, on, une, on va créer une blockchain plus supérieure, plus avancée, qui va permettre justement de résoudre des problèmes de scalabilité sans forcément faire appel à des layers. » Eh bien, imaginez, les blockchains de génération 3, elles sont déjà pensées pour être plus scalables. Eh bien, justement, là, on peut passer au chapitre 2, justement, pour, pour creuser un peu ce point-là et voir en quoi, alors, elles sont plus l'âme. Et on va donc parler de l'architecture euh, relativement exceptionnelle de Cardano et voir en quoi c'est absolument génial d'un point de vue théorique, au moins. Alors, il faut savoir que contrairement à Ethereum qui, comme vous le savez, est créé sur une seule couche et dans laquelle on va rajouter des Layers 2 pour que ce soit plus rapide, etc. Eh bien, Cardano, elle, dès le départ, elle s'est construite sur deux couches différentes, donc deux Layers. Ça, c'était déjà hyper innovant à l'époque, à l'époque où on parlait pas trop des Layers 2, justement. Et alors, il faut savoir que ces deux couches ont deux fonctions bien précises. La première, c'est la Cardano Settlement Layer, donc euh, connue sous euh, le sigle CSL. Et c'est là où en fait où toutes les transactions vont être traitées tout simplement. Tandis que la deuxième couche, donc la CCL, eh bien elle, elle va permettre de déployer justement les contrats intelligents et les applications décentralisées. Donc vous voyez, il y a deux fonctions bien différentes sur les deux couches, et c'est ce qui fait qu'en fait il y a moins, euh, ça on pourra rentrer dans les détails après en fait, mais il y a moins de, bah, forcément moins de congestion parce que chaque couche, elle va faire en fait des, des transactions, des opérations qui sont bien définies pour chacune d'entre elles. Donc voilà, retenez ça parce que on ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement l'architecture déjà de la blockchain Cardano elle était euh, bah, tout de suite innovante en se disant bah, « nous, on va fonctionner sur deux layers différents, ça va permettre de décongestionner un peu le tout ». C'était remarquable, encore une fois, surtout pour l'époque, hein. on était en 2015, même si ça s'est peaufiné avec le temps. Alors, c'est pas seulement ça qui fait la puissance de Cardano, même si ça participe grandement à euh, sa performance. Ce qu'il faut absolument euh, savoir sur Cardano, on va dire la chose la plus importante, c'est son mécanisme de consensus. Il faut savoir qu'elle, elle a déjà mis en place la Proof of Stake et euh, c'est avec la Proof of Stake, en fait, qu'on s'est rendu compte parce que, je vous le rappelle rapidement, Ethereum 2.0, c'est en fait, pour résumer, c'est simplement le, le passage d'Ethereum de, qui fonctionne comme Proof of Work sur un mécanisme de consensus Proof of Stake. C'est comme ça, en fait, qu'elle va déjà être moins énergivore, etc. Donc, ce passage-là qui est tellement dur, qui est franchement pénible, ça, ça fait de la peine, il faut le dire, c'est pénible un peu pour Ethereum et puis pour nos autres utilisateurs, mais c'est ce passage-là qui est hyper complexe, surtout quand euh, pendant des années, on a tourné sur la Proof of Work. et eh bien, ce passage-là, pas besoin de le faire, on est déjà dessus avec Cardano. Pour la petite anecdote par rapport à ça, vous savez, quand euh, Elon Musk il a fait son tweet qui a été bah, qui a précédé un peu le crypto crash même si le crypto crash n'est pas dû qu'à ça euh, quand il a dit non mais moi j'arrête je... Tesla ne va plus accepter les bitcoins parce que c'est trop énergivore faut savoir que euh, par exemple Hoskinson il avait tweeté en disant euh, alors pourquoi pas passer à Cardano parce que justement elle est moins énergivore euh, ça c'est un petit détail d'ailleurs il y a d'autres euh, il y a, a d'autres fondateurs qui ont qui ont proposé leur crypto monnaie mais c'est pas anodin parce que justement son mécanisme de proof of stake il est plus particulier que les autres il a été pensus pour être moins énergivore C'est ce qu'on appelle euh, uroboros. Alors uroboros en fait ça désigne euh, un serpent ou un dragon là, qui se mord la queue. C'est euh, simplement le nom qu'ils ont donné, vous allez voir ou pas s'il y a des liens avec, euh, avec cette image là. Mais toujours est-il que c'est l'un des mécanismes de consensus les moins énergivores pour certains les plus éthiques qui existent. Donc voilà, Cardano, pour obtenir les grandes lignes, il fonctionne sur deux layers directement, même si ça n'empêche pas qu'il puisse utiliser d'autres layers par la suite, donc pour le rendre encore plus performant. Donc, ça, premier point à savoir. Et l'autre point, comme on a vu, le mécanisme de consensus, donc proof of stake avec le fameux Euroboros. Alors, c'est surtout ça qu'il faut retenir sur Cardano et c'est ce qui la rend donc plus puissante et surtout plus scalable. Alors, justement, au niveau de la scalabilité, elle annonce des performances qui sont juste incroyables. Euh, C'est-à-dire qu'elle peut devancer, mais même Visa avec ses 24 000 transactions par seconde, c'est une blague à côté. Et justement, bon ben on va passer au chapitre où on va voir justement pourquoi on a reconsidéré Cardano parce que sa hausse, hein, la, la hausse qu'on a connue dernièrement, elle est logique, elle s'explique, comme je l'avais dit dans l'introduction, par le fait qu'ils ont fait une mise à jour, un hard fork hyper bien pensé et qui nous amène au Cardano hyper puissant qu'on attendait depuis le lancement. Alors pour bien comprendre Cardano, comme d'ailleurs pour tous les projets crypto, il faut savoir qu'il y a des roadmaps. Ces roadmaps, c'est tout simplement des phases de développement. Et euh, je vous le dis comme ça, là encore je fais une parenthèse hyper importante et je m'adresse plus aux investisseurs que vous êtes. En général, dans les crypto-monnaies, vous pouvez vous amuser comme vous voulez à faire de l'analyse chartiste, à repérer, à vous aider d'indicateurs, etc. Mais il y a un élément qui gagne, qui vous fait gagner à tous les coups. Euh, Désolée, j'emploie le mot « gagner », mais pour vous dire que ce qui va vous donner des points d'entrée les meilleurs, c'est de simplement regarder quand les roadmaps vont être lancés, enfin, quand on va passer à une nouvelle phase. Quasiment, c'est systématique. À chaque fois, ça se vérifie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une blockchain se, se met à jour qu'elle euh, qu'elle euh, qu met en place en fait une nouvelle phase en général, son prix grimpe. Ça se vérifie tout le temps mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo et je referme encore la parenthèse, je ne ferai pas plus de deux parenthèses, rassurez vous Donc revenons sur euh, les phases de développement de Cardano. Pour la roadmap de Cardano, elle est visible, on peut la voir, alors c'est des phases de développement hein, tout simplement. Alors la première phase était la phase Byron, la deuxième phase était la phase Shelley, la troisième la Goguen et euh, la phase 4 Bachot et enfin la phase, la dernière phase pour l'instant qui a été pensée, c'est la phase Voltaire. Alors, d'ailleurs, je dis phase, mais euh, le mot concret pour Cardano, ce serait plutôt désert. Et d'ailleurs, euh, vous avez vu les noms qu'ils choisissent. Ce qui est intéressant aussi, bah, pas vraiment intéressant, mais disons euh, original avec Cardano, c'est qu'à chaque fois, les noms qu'ils choisissent, que ce soit pour leur euh, phase de développement, c'est toujours lié, en fait, à à des mathématiciens ou à des chercheurs scientifiques qui ont marqué l'histoire de la science. D'ailleurs, le nom de Cardano, c'est une référence en fait à un polymathe. Polymathe, c'est ce qu'on appelait euh, des personnes qui, qui avaient du, des connaissances sur, tout, sur plusieurs domaines, euh, qui étaient italiens, qui s'appelait Girolamo Cardano. Et pour la cryptomonnaie, elle s'appelle ADA. Et c'est vrai que c'est tout à fait particulier par rapport aux autres cryptos, parce qu'en général, les autres cryptos, elles prennent les sigles des premiers mots, par exemple Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, etc., où elles prennent les premières lettres. Mais pour Cardano, c'est Ada. Alors Ada, en fait, c'est simplement, c'était un hommage en fait qu'ils ont rendu à Ada Lovelace. Et Ada Lovelace, elle a eu un rôle majeur dans la création de et la compréhension de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait partie des premières programmeuses de l'histoire. Et c'est un peu grâce à elle qu'aujourd'hui on peut naviguer sur des ordinateurs puissants. Voilà, je le dis juste comme ça, mais c'est vrai, comme je vous l'avais dit, Cardano, c'est un projet quand même pensé par des intellectuels. Et je trouve que ça se voit dans les références, etc. Voilà, euh, savoir inutile sur Cardano, mais quand même intéressant. Donc bref, reprenons. Ce qui a fait qu'on a considéré euh, Cardano encore une fois et que là, on s'est dit, bon, bah, c'est encore le moment d'investir. Et même, c'est le moment d'investir plus que jamais sur cette crypto-monnaie-là. Et si on a reconsidéré Cardano, c'est lié au hard fork donc, qui a eu lieu le 1er mars. D'ailleurs, pour Hoskinson, c'est une date historique. Donc, euh, qui s'appelle Marie. Euh, D'ailleurs, Marie Shelley, c'est... Euh, c'est l'auteur de Frankenstein, encore une fois une référence, mais une référence historique et culturelle. Mais je ne vais pas m'étendre dessus. Toujours est-il que là, dans ce projet-là, dans ce hard fork-là, il a marqué un vrai tournant avec Cardano, parce que c'est comme ça que Cardano est devenu une blockchain multi-asset. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant sur Cardano, donc grâce à cette mise à jour, c'est de créer des tokens personnalisés, donc natifs, tout comme ADA, par exemple. C'est vraiment dingue, et c'est comme ça qu'à partir de là, en fait, vraiment, pour vous le dire clairement. C'est comme ça qu'on s'est dit, ah, Ethereum killer, en effet. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était vraiment de la théorie, et là, à partir du moment où on peut créer, maintenant, déjà, ça a commencé, on va dire qu'il y a de plus en plus de développeurs qui créent des tokens dessus. En plus, elle est extrêmement facile, plus facile à créer parce qu'il n'y a pas ce système de smart contract, etc. Ben maintenant, on peut utiliser Cardano pour créer des tokens. Vous imaginez bien l'engouement que ça que ça suscite. Et encore une fois, c'est comme ça hein, que la courbe exponentielle c'est se justifie parfaitement. Donc, cette mise à jour-là, elle a mis euh, sur un pied d'égalité, on va dire, Cardano avec Ethereum et on est sorti de la théorie pour arriver dans la pratique. Et il s'avère que euh, pas de chance, enfin c'est pas une question de chance ou quoi, mais Ethereum c'est devenu tellement compliqué et tellement cher pour créer des tokens, etc. Qu'à côté, bah Cardano elle fait elle fait de l'œil en fait, elle fait de l'œil aux nouveaux développeurs et en plus en plus elle a mis une une fonctionnalité qui permet de migrer des tokens ETH. Donc le truc incroyable euh, clairement et indirectement vous comprenez que tous les éléments qui font qu'une blockchain est puissante scalabilité, évolutivité, euh, composabilité et interopérabilité, et eh bien dit donc que ça fait beaucoup, mais tous ces éléments-là, en fait, sont pris en charge, sont permis, sont rendus possibles grâce à Cardano. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes regardent et s'intéressent de près à Cardano, parce qu'en plus, là, pour vous le dire rapidement, euh, on n'est qu'à qu un niveau de développement et il y, en a, il y a des beaucoup plus puissants qui s'apprêtent à venir. Je vous parlerai rapidement de la mise à jour Hydra qui permettra qui permettrait, dans l'absolu, dans l'idée, de faire plus de 1 million, voire 2 millions de transactions par seconde. 2 millions de transactions par seconde, je vous rappelle que Visa en fait 24 000. Donc, euh, forcément, avec des chiffres pareils, Cardano, euh, bah, Cardano rend fou les investisseurs. Et maintenant, on passe au chapitre, euh, bah écoutez, au chapitre final. Je vais tout regrouper finalement parce que je pense que la vidéo est assez longue et euh, si vous êtes encore là, chapeau. Alors, euh, donc le chapitre final, c'est de ce que je voulais vous dire, en fait, c'est de simplement voir comment on pouvait en acheter. En tous les cas, on peut en acheter sur la majorité des plateformes d'échange, ça c'est un fait. Alors moi, forcément, ça fait longtemps que je suis dans les crypto-monnaies, donc je, je l'ai eu à un prix euh, ridicule, mais vous allez me dire, euh, il y a quelques mois en arrière, ça valait encore pas grand-chose. Alors, euh, ce qui est intéressant avec ADA, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi donc, euh, en acheter et euh, le haut de lait. Parce que beaucoup de personnes disent, si on parle d'Ethereum Killer, c'est-à-dire un, une, une blockchain dans laquelle on pourrait faire à peu près les mêmes choses qu'on fait avec Ethereum, qui en plus, qui a pas tous les problèmes d'Ethereum, vous pensez bien que dans quelques années, ça voudrait dire, tout comme l'ETH, elle pourrait prendre euh, une hausse monumentale. Alors, qu'elle qu atteigne bientôt les 10 dollars, peut-être, ou les 100 dollars, en tous les cas, je pense qu'il faut se placer, je pense, et beaucoup d'autres personnes pensent, que quand même, il faut se placer sur un horizon large. C'est parce que vous allez investir demain que euh, vous allez euh, forcément euh, vous enrichir grassement avec. Mais sur le long terme, il s'avère que ça peut être un très bon un très bon placement. C'est un fait. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas un conseil financier, même si je crève d'envie de vous dire tout simplement que c'est un très bon projet pour le coup. Alors là, quand on pense que SafeMoon n'a pas de problème à lever des fonds et que Cardano euh, a plus de mal, bon, ben bah voilà, bon, bah, tout ça, c'est une question de marketing. Mais en tous les cas, c'est un très, très bon projet qui est bien euh, solide. Alors euh, aussi, par rapport à ça, ce que je voulais vous dire par rapport au wallet, il y a le wallet au officiel de Cardano que vous pouvez télécharger et donc là vous aurez une copie de la blockchain c'est quand même assez lourd moi c'est pas ça que j'utilise euh, si vous voulez rentrer vraiment euh, faire partie de, de la communauté et des utilisateurs de Cardano vous pouvez tout simplement sinon utiliser le wallet euh, light, light donc qui s'appelle Yoor qui est pas mal moi je l'utilise sur mon téléphone et vous pourrez faire du stacking alors honnêtement je vais pas vous mentir ça reste quand même un peu compliqué de faire du stacking comme ça euh, il faut avoir quand même un peu de connaissance, ou alors suivre un bon tutoriel, est-ce que je le ferai ou pas En tous les cas je pense que j'écrirai un article, mais sinon il y a des sites qui vous permettent de faire du stacking moi je sais que j'ai du ADA sur MyContainer, je vous en avais déjà parlé et voilà, je gagne environ 4% par an c'est pas énorme, mais je vous assure qu'en plus avec la hausse, et moi j'avais investi il y a pas mal de temps, j'ai quand même enregistré des gains intéressants. Donc ça peut être un bon moyen aussi pour vous de, bah, de générer des revenus passifs avec vos ADA et euh, bah, de faire un investissement qui est correct, raisonnable. Sur lequel vous n'avez pas à vous soucier de l'aspect technique. Alors on va quand même passer au chapitre final de la conclusion, mais j'ai remarqué, euh, ça c'est un défaut que j'ai. Euh, finalement, je vous donne à chaque fois des éléments de, de conclusion tout au long de la vidéo et je me retrouve avec une conclusion un peu euh, disparate ou concise. Peut-être que c'est mieux, je sais pas, je pense pas. Alors comme ça, on peut passer au chapitre final. Je pense que vous connaissez l'essentiel à savoir sur Cardano, en tous les cas à mieux comprendre pourquoi euh, c'est une bombe atomique euh, qui est peut-être sous-évaluée, sous comme beaucoup d'autres cryptos d'ailleurs. Et euh, donc voilà, vous connaissez l'essentiel, vous pouvez aller plus en détail bien évidemment, je vous invite à le faire. Et d'ailleurs, leur site est hyper complet, c'est-à-dire que vous trouverez toutes les ressources que vous recherchez. Et donc pour le mot final sur Cardano, ce que je peux vous dire, c'est que en effet, euh, c'est un très bon projet, en tous les cas dans l'idée, dans la manière dont c'est euh, géré, dans les objectifs qui se fixent. C'est vrai que les blockchains de troisième génération sont vraiment plus puissantes, en tous les cas plus pratiques à utiliser. Alors il faut savoir qu'au moment aussi où je vous fais la vidéo, euh, Cardano n'est pas encore à son plein potentiel, c'est encore que le début. Et vous allez voir qu'après il y aura des passerelles entre les différentes blockchains, etc. Ça va être tout simplement génial. En tous les cas d'un point de vue de l'investisseur, ça reste toujours un très bon projet euh, sur lequel investir. Et encore une fois, vous savez quand on investit dans les crypto-monnaies, et je finis comme ça, euh, indirectement bien sûr qu'on peut s'enrichir parce que la monnaie prendre la valeur. Mais n'oubliez pas que quand vous faites cet geste-là, quand on participe, quand on investit, eh bien en fait on contribue aussi à la recherche. On fait avancer des projets qui en valent le coup, enfin des, des projets qui ont de, de vrais objectifs et qui vont rendre cette technologie toujours plus utile, en tous les cas toujours plus pratique à utiliser. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Donc voilà, Ethereum killer ou pas, euh, ça va pas tuer non plus Ethereum parce que Ethereum, il a, il a au-delà de la communauté, il a quand même permis de faire des tas de choses. On est déjà habitué, ça, son conseil de Lego Money est juste euh, incroyable. Je finis donc avec cette idée-là en se disant, on n'a pas nécessairement à penser comme Ethereum qui quelque chose qui va remplacer un autre. On peut très bien tous cohabiter. C'est très bien qu'il y ait plusieurs blockchains. Peut-être qu'avec le temps, certaines vont se spécialiser dans des domaines. En tous les cas, ça permet tout simplement d'élargir le gâteau et de donner des parts à plus de monde possible. Donc c'est une très bonne chose. Il ne faut pas nécessairement voir comme quelque chose qui va détruire l'un et le remplacer. Elles peuvent très bien cohabiter. Encore une fois, je me suis répétée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous remercie, je ne serai jamais assez reconnaissante euh, de vous remercier avec vos messages d'encouragement. Franchement, ça me, bah, ça me donne du peps pour en faire d'autres, pour moi aussi vulgariser autant que je peux euh, cette science-là hein, qui n'est pas, pas acceptée par tout le monde. Et euh, je vous remercie, je vous souhaite de faire de bons investissements, passez une bonne journée et vive Cardano. Ciao.